Coup de tonnerre sur les marchés financiers, nouvelle mutation du virus, un nouveau variant sud-africain, a fait irruption, en tout cas a fait irruption à notre connaissance, vendredi dernier. On a d'abord cru qu'il amènerait la fin du monde, puisqu'on nous a dit qu'il serait très grave et très mortel. Aujourd'hui, quatre jours après, on en est moins sûr. Bonjour, c'est Pierre Maumont, content de partager ce nouveau coup de projecteur avec vous. Dans cette vidéo, je vais porter l'éclairage sur les conséquences financières de ce variant qui s'appelle Omnicron, pour autant que ce variant ne se révèle pas un pétard mouillé. Et nous allons voir que s'il est présenté comme quelque chose potentiellement très ennuyeux, à la fois pour la partie financière et la partie économique de notre planète, il n'est pas forcément une mauvaise chose pour un certain nombre de personnes, et de personnes très importantes dans le monde. Alors dès vendredi, les bourses ont plongé jusqu'à 4,75% pour le CAC 40%, en fin de séance. Au niveau des indices américains, ça a été moins sévère puisque l'indice principal que le SP500 est descendu autour de 2%, j'ai plus le chiffre, le chiffre en tête en fin de séance. Par contre, sur les bourses européennes, sur les bourses de l'Union européenne, l'Eurostock 50 est descendu à 4,60% et ça a été moins sévère quand même au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a eu une, un cursus dans cette journée de vendredi situé entre la baisse très profonde des bourses de l'Union européenne et puis la baisse beaucoup plus modérée qui a eu lieu aux États-Unis. Dans le cas de ce qui est des bourses de l'Union européenne, on peut parler d'un véritable crack puisque presque 5% de pertes en une seule journée, c'est considérable et c'est assez rare. A tel point qu'on a cru... Revenir vers nous le crack de 2020. Plutôt, on a cru qu'on qu reculait de, de près de deux ans et qu'on allait se retrouver dans la situation du crack de 2020. Et effectivement, si ce variant se répand dans le monde comme il y a deux ans, puisqu'on nous dit que les vaccins actuels ne seraient pas efficaces contre lui, alors tant qu'un vaccin adapté ne sort pas, on peut redouter un scénario qu'on a bien connu et qui est le suivant crack boursier. On en a eu un avant-goût vendredi, aujourd'hui, mardi, on voit que malgré une tentative de redressement des marchés hier, ça repart assez nettement à la baisse. Le krach boursier a vocation à entraîner évidemment une crise économique, alors que l'économie mondiale est en train de repartir après ce qui s'est passé en 2020. Donc ce qui serait évidemment très embêtant et à minima on aurait un ralentissement de la croissance. L'autre étape du scénario, c'est ce qui va être fait pour empêcher cela de se produire, c'est-à-dire un soutien monétaire massif, comme on a connu en 2020, c'est-à-dire l'injection de non pas de centaines, mais de milliers de milliards dans les économies, dans le système financier des économies occidentales, donc dans l'Union européenne et aux États-Unis. Donc cela signifie par rapport aux objectifs de la politique monétaire actuelle, un changement de politique monétaire. Et c'est là que ce qui se produit avec ce virus Omicron peut faire des heureux. En l'occurrence, des heureux, ce seraient les banques centrales occidentales, particulièrement pour la France et pour les États-Unis. Alors, je, je vous explique ou je vous rappelle le contexte qui amène à faire cette, cette conclusion. Il faut d'abord rappeler que encore actuellement nous bénéficions si on peut appeler ça comme ça d'injections monétaires de 100 milliards d'euros dans l'union européenne et 100 milliards de dollars aux états unis tous les mois pour soutenir l'activité économique et puis également soutenir le système financier les marchés financiers et les banques principalement dans l'union européenne or compte tenu de l'aspect gigantesque de, cette, de ces injections monétaires depuis le Covid, qui a existé avant le Covid, mais qui ont été énormément accélérées avec le Covid, à tel point que près de deux ans après, on est toujours à nous, à, à nous donner 100 milliards par mois, les banques, les banques centrales et dans une moindre mesure les gouvernements de l'Union européenne et surtout américains, souhaitent inverser la tendance, c'est-à-dire sortir de cette espèce d'état d'exception monétaire qui dure de manière intense depuis près de deux ans, mais qui dure en réalité depuis, de, depuis, dix, depuis dix ans, euh, voire douze ans, de, depuis, la crise, depuis la crise de 2008. Alors le planning était le suivant, il a, a d'ailleurs été annoncé officiellement par la Banque centrale américaine, par M. Jerome Powell, euh, en trois étapes. Première étape, réduire ces fameuses injections monétaires progressivement avec un calendrier ambitieux, puisque euh, l'idée de Powell, et donc derrière lui de la Banque Centrale Américaine, qu'on appelle la Fed, c'est de ramener cette injection, qui aujourd'hui sont de 100 milliards, à zéro, d'ici la fin du mois de mars 2022, c'est-à-dire maintenant en quatre mois. Euh, ce coup de frein risque d'être assez dur à supporter pour les bourses, pour les banques, et peut-être pour l'économie, donc ça, ça inquiète. Deuxième étape, ça va être de remonter les taux d'intérêt qui aujourd'hui sont en Europe en gros à zéro, aux états unis un petit peu plus important, on va dire entre 1 et 2 selon les, selon les maturités, mais de les ramener à un niveau qui soit plus normal, peut-être 2, peut-être 3, voilà, peut-être 3,5. Et, et puis troisième étape, c'est donc d'effacer complètement ce qui est à l'œuvre depuis une douzaine d'années. C'est ce qu'on appelle la réduction du bilan des banques centrales. Alors pour comprendre ce que ça veut dire, la réduction du bilan, c'est qu'aujourd'hui on a des bilans des banques centrales qui sont absolument gigantesques, qui ont été multipliés, je n'ai plus le chiffre, enfin, par deux ou par trois, euh, selon, plutôt par trois, euh, depuis, euh, depuis 2000 ou même depuis 2008, qui est une date plus, plus intéressante pour comprendre ce, ce qui se passe, euh, tant aux États-Unis que dans l'Union européenne. Alors, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que l'augmentation du bilan Pourquoi ce bilan a augmenté C'est tout simplement que la création monétaire, donc la fabrication de fausses monnaies, directement à la planche à billets, euh, a permis aux banques centrales de racheter aux acteurs de l'économie tout un tas de créances, principalement d'obligations de l'État, donc de dettes de dettes d'État, ce qui a soulagé ces acteurs du coût de ces dettes. Donc, on va dit que ça a refinancé ces acteurs. La banque centrale leur a Redonner la valeur des obligations qu'elles avaient elles-mêmes achetées, évidemment, elle a récupéré les obligations. Euh, conclusion, le bilan de la Banque Centrale à son actif a vu s'entasser des centaines, puis des milliers de milliards sous forme d'obligations qui viennent soit des États, soit du secteur privé, principalement des États. Et en contrepartie de cette, de ce gonflement du bilan des banques centrales, eh bien, euh, s'est trouvé donc injecté dans les circuits monétaires et financiers des milliers de milliards et ça depuis maintenant une douzaine d'années. Il a toujours été considéré que la situation est anormale, et elle l'est, et on a toujours dit, quand je dis « on, oh, c'est les dirigeants des banques centrales », tôt ou tard, on reviendra en arrière, c'est-à-dire qu'on va dégonfler le bilan des banques centrales, et c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Dégonfler le bilan des banques, des banques centrales, ça veut tout simplement dire que les banques centrales qui aujourd'hui détiennent donc ces volumes considérables d'obligations vont le remettre sur les marchés financiers, pour qu'elles soient rachetées par les acteurs privés. C'est-à-dire, en gros, la même catégorie d'acteurs que ceux qui, il y, a, euh, il y a 12 ans, 10 ans, 5 ans, 3 ans, 6 mois, euh, leur, avaient, euh, leur avaient revendu ces obligations. L'idée, c'est que les acheteurs privés acheteront ces obligations, parce qu'entre-temps, je vous l'ai dit, les taux d'intérêt auront augmenté, que ce sera plus intéressant de détenir ces obligations. La conséquence de ça, c'est que, eh bien, les, les centaines ou les milliers de milliards dont on espère qu'ils vont euh, quitter euh, la, la sphère privée pour revenir euh, à la banque centrale euh, vont manquer, risquent de manquer à l'économie pour son financement, pour euh, son fonctionnement tout simplement. Et puis simultanément, euh, puisque l'équivalent les, les monétaire des de, de ces centaines de milliers de milliards sous forme d'obligations qui actuellement sont dans les banques centrales vont sortir des banques centrales pour aller dans euh, revenir dans le privé. Donc en sortant des banques centrales, effectivement, le bilan des banques centrales va diminuer puisqu'il y aura des milliers de milliards à moins à l'actif. C'est ça qu'on appelle la réduction du bilan des banques centrales. Donc je, je résume. Pourquoi c'est problématique et pourquoi ça inquiète beaucoup C'est que ça, euh, la, contrepartie, la contrepartie de cette réduction, c'est la suppression dans l'économie et dans le système financier de milliers de milliards dont l'économie et le système financier ont eu besoin jusqu'à présent. Donc ça, ça inquiète beaucoup et les, les dirigeants même des banques centrales qui ont lancé cette idée, surtout aux États-Unis, plus qu'une idée, ce, ce programme, ce calendrier, ce calendrier en réalité sont extrêmement inquiets, donc ils, ils appuient sur les boutons d'une main euh, tremblante, hein, de, main, main tremblante, et la tentation de ne pas faire ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire de trouver des prétextes pour ou retarder ce programme ou le remettre euh, pour la énième fois euh, au de grec, est importante. C'est là que le, le virus micro tombe à point, puisque Rappel de ce que je vous ai expliqué dans la, dans la présentation, enfin dans, dans l'introduction, euh, l'arrivée de ce virus peut justifier de revenir à une politique monétaire extrêmement euh, créatrice de monnaie, c'est-à-dire de faire exactement l'inverse de ce qu'on prétend faire, ou souhaitait faire depuis, depuis, depuis quelques mois. Donc finalement, Omnicron pourrait être du pain béni pour la, la Banque Centrale. Américaine, parce que ce que je viens de vous détailler, c'est surtout du côté américain, puisque ce sont les Américains qui sont plus avancés que l'Union européenne et la Banque centrale européenne dans ce projet de normalisation monétaire. Cela dit, en Europe, on a un peu la même situation, c'est-à-dire que l'Europe n'est pas homogène, donc les points de vue diffèrent selon les pays. Bon, il y a deux principaux pays. En Europe, qui, euh, qui ont une influence importante sur ce qui sera fait, c'est bien sûr l'Allemagne et la France. En Allemagne, dont la situation monétaire, enfin la situation, pardon, la situation budgétaire et financière est bien meilleure que celle de la France, la politique de création de monnaie massive qui a été lancée, donc, depuis, euh, aussi depuis, depuis 2008, particulièrement depuis la crise grecque de, de 2011. Euh, cette politique a été lancée surtout pour empêcher les pays surendettés de la zone, à l'époque c'était la Grèce et l'Italie, de s'effondrer parce que cette politique permet de réduire les taux euh, de les annuler, voire, de, voire de les mettre négatifs, et à partir de là, le, le poids des dettes des pays endettés eh bien, devient euh, extrêmement faible. La France en a bénéficié parce que la France est aussi très endettée, d'ailleurs maintenant, ce n'était pas le cas à l'époque de la crise grecque, mais maintenant c'est le pays qui a la plus grosse dette en, en valeur absolue de l'Union Européenne, et grâce au taux euh, nul ou négatif depuis longtemps, le, le coût moyen de notre dette ne cesse de baisser. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 30 milliards par an. Alors 30 milliards, ça peut paraître beaucoup parce que, évidemment, ce sont des milliards, mais enfin, 30 milliards rapportés à un, un PIB euh, français qui représente maintenant, je crois que c'est 2700 milliards ou un truc comme ça, c'est pas grand-chose. Et on arrive à ce paradoxe qui est que on a la dette la plus grosse de notre histoire, alors, et on a le coût, le service de cette dette, le financement de cette dette qui est le plus faible de notre histoire. Bien, bien évidemment, si les taux remontent, cet aspect, euh, cette, ces conditions miraculeuses disparaîtront et on subira les conséquences de gigantesques. dette gigantesque. Et là, c'est potentiellement une faillite de l'État, ou alors une véritable hold-up de l'État sur le patrimoine des Français pour ne pas faire faillite. Donc c'est une situation extrêmement grave. Autant dire que le gouvernement français ne veut absolument pas de cette politique. Il se trouve que la patronne de la Banque Centrale Européenne est une Française, Mme Lagarde, et on peut se demander si elle-même, si dans le discours qu'elle tient elle-même, qui est hostile, à, en tout cas à court terme ou à moyen terme, à mettre en œuvre la politique dont parlait, enfin, que ceux les Américains, pour eux, euh, ne correspond pas quelque part à une volonté euh, d'aider son pays, même si elle est censée avoir une position euh, de par son rôle supran supranational. En tout cas, pour les pays du Sud, sur, euh, surendettés, donc Grèce, Italie, Espagne, et puis France, qui n'est pas vraiment un pays du Sud, mais qui est entre le Nord et le Sud, euh, on ne souhaite pas du tout cette politique. Ceux qui la souhaitent, ce sont les Allemands. Parce que les Allemands, je vous le disais, ont une situation financière qui est bien meilleure qu'en France et les pays du Sud. Eux n'ont pas besoin d'avoir des taux d'intérêt aussi faibles pour, pour maintenir leur, leurs équilibres. Et la conséquence des taux d'intérêt faibles, j'en ai parlé dans de nombreuses vidéos, j'avais même parlé de hold-up chez les particuliers, c'est une hold-up chez les épargnants, c'est tout simplement la ruine des épargnants. Puisque si vous avez une épargne qui est rémunérée à 0 ou à 0,5 ou à 1, alors que vous avez une inflation qui fait au moins autant, et eh bien vous perdez de l'argent chaque année. Et euh, surtout, actuellement, on voit que l'inflation est en train de, de repartir fortement. Actuellement en Allemagne, on est à, on est à, à 5. Est, on connaît le résultat de, depuis, depuis quelques jours, pour le mois d'octobre. 5% d'inflation, si vous avez une épargne qui est rémunérée à 1,5%, vous voyez un peu la catastrophe au bout de quelques années. Et je vous signale qu'en France, l'inflation qui officiellement, et la moitié de l'Allemagne, c'est extrêmement bizarre, euh, merci l'INSEE de sa sollicitude vis-à-vis -vis du gouvernement, euh, officiellement, vient de passer maintenant à 2,8. C'est-à-dire qu'on est, on est parti pour, dans quelques mois, euh, avoir une inflation officielle qui soit à peu près celle de l'Allemagne ou celle des États-Unis. Ce qui va être très très mauvais pour les épargnants, puisque l'essentiel de l'épargne est faite sous forme d'obligations, c'est-à-dire sous forme de revenus fixes qui rapportent très peu. Donc les épargnants vont perdre leur argent de manière accélérée. Mais ça, ce n'est pas le problème du gouvernement français. Le problème du gouvernement français, c'est lui de ne pas s'effondrer. Et euh, la conséquence des mesures qui lui permettent de ne pas s'effondrer financièrement, c'est la ruine progressive des épargnants. Donc voilà, voilà le tableau. Alors, dans ce tableau-là... Ce tableau est en permanence animé par les prises d'opposition des uns et des autres, notamment des Allemands. Dans ce tableau-là, euh, le nouveau gouvernement allemand a précisé par la voix de son ministre des Finances, j'ai oublié le nom, euh, il y a quelques jours, qu'il euh, souhaitait évidemment un retour à l'orthodoxie monétaire, c'est-à-dire euh, à ce que, qu'on ben, remonte les taux d'intérêt, on, on réduise la quantité de la monnaie en circulation, bref, que les choses se passent normalement, sauf qu'évidemment les Français n'en veulent pas. Alors pour, pour Macron sans faire de jeu de mots, l'obnicron, euh, qui vraiment porte un nom de, cir de circonstances compte tenu de, de, de l'avantage que cela donne à Macron pour défendre sa politique, tombe super bien. Et puis éventuellement pour nous aussi, parce que si la politique des Allemands venait à, venait à s'imposer, euh, je crois que nous souffririons énormément, et il y aurait de grosses inquiétudes à avoir sur la stabilité financière et sociale de la France. Alors, toutes ces considérations que je vous développe n'ont pas un attrait qui se limite, enfin, un intérêt qui se limite à la macroéconomie et à la macrofinance, mais également ont des conséquences au niveau, au niveau individuel. Donc, à notre niveau, notre niveau individuel, si Omicron devient effectivement une pandémie du genre de celle qu'on a connue en 2020, donc la première version du, du Covid, alors l'instabilité financière sera aggravée et les risques financiers et monétaires aussi, c'est-à-dire que les menaces qui pèsent sur nos, sur nos patrimoines, sur nos placements depuis des années et dont la gravité évolue, la gravité ou l'acuité euh, évolue ben, euh, tous les six mois, c'est un, un peu plus grave, c'est un peu moins grave, par exemple depuis, depuis six mois ou quasiment un euh, an, on ne vous parle plus de la crise bancaire. Bon. La crise, pourquoi Parce que la crise bancaire est, entre guillemets, résolu, je vous ai parlé des 900 milliards d'euros qui ont été déversés dans les banques européennes à l'occasion du premier Covid, qui, qui justement lui aussi tombait très bien, très bien pour ça, bon, elle est résolue euh, aussi, long, aussi longtemps que cette politique va, va continuer. Mais le jour où les Allemands diront on arrête ça, eh bien les banques européennes devront se débrouiller par leurs propres moyens, et on sait qu'elles ne le peuvent pas. Alors ça, ça passera sans doute par... De grand, un grand chamboulement dans, euh, ben au, sein, au sein des banques européennes et sans doute même y aura-t-il des faillites. Alors pour ceux que ces stratégies de protection adaptées à ce contexte nouveau intéressent, quand je dis nouveau, c'est ce contexte plutôt qui est un cheval de retour, hein, intéressent, j'ai réouvert les cinq formations que j'ai créées depuis, euh, depuis un peu plus d'un an sur les thèmes de la protection du patrimoine à l'occasion du Black Friday. Bon, il se trouve que le Black Friday est terminé Même, même en le poussant jusqu'à lundi ce que, ce que j'avais fait Mais il se trouve aussi que cette vidéo que je mets en ligne aujourd'hui Je voulais la mettre en ligne il y a 48 heures Et je n'ai pas eu le loisir, loisir de le faire Alors, comme bien, je suis en retard par rapport à ce que je voulais faire Je laisse donc les promos actives jusqu'à demain C'est-à-dire jusqu'à demain, 1er décembre Vous trouverez le lien de présentation de l'offre sous la vidéo, et s'il n'est pas visible, eh bien, il faudra ouvrir la partie description et il sera en haut de la partie description. Profitez-en, ce, ce que vous y apprendrez peut changer votre destin financier, notamment en perspective de ce qui peut se passer dans les prochains mois. N'oubliez pas de liker, de partager. Pour être notifié de la prochaine vidéo, cliquez sur la cloche. Portez-vous bien et rendez-vous pour le prochain coup de projecteur. A bientôt